Salut les rôlistes, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos de suivi de campagne, toujours les Ombres de Yoxothot et aujourd'hui on va parler du deuxième scénario. Et je suis aujourd'hui avec Shinda. Bonjour Shinda. Bonjour à toi et bonjour aux abonnés. Merci de te prêter au jeu euh, donc de suivi de campagne, c'est toujours plus dynamique que si moi je le racontais. Et euh, en tant que euh, MJ, bah, j'ai quand même un point de vue euh, quand même très Très biaisé. Très différent dire. des voix. Ah ben carrément. <rire> euh, donc, euh, donc on en était resté à la fin du premier scénario où notre pauvre Arthur George Worcester le personnage de Ben qui était présent, présent aux vidéos précédentes, euh, décédé, son servant également Niles O'Malley oui. décédé également, et le seul vague témoin euh, est le docteur James Owen. Euh, donc personnage qui a survécu euh, malgré son handicap. À l'étage. Euh, voilà. Et on laisse tous nos personnages qui allaient partir vers New York pour euh, procéder à l'enterrement de cercueil vide, effectivement, okay. mais euh, de Arthur George Worcester et Niles O'Malley, puisqu'ils bah, étaient tous originaires de New York à l'origine. Oui. Voilà. Donc tout le petit groupe, Nicolai, euh, euh, bah, Henri, euh, James, Henry et Adams, euh, James euh, Owen, Winnie Fred et euh, oui, Win, oui. Winston. Winston, Winston, Winston, Winston, est encore Winston et Fillmore, tout à fait, <rire> bien sûr. Et Winnie Fred, euh, qui est le jeune fils d'Arthur George Worchester. Euh, personnage très timide, euh, très introverti, euh, bien coincé. Euh, et qui euh... ne sait même pas saluer quelqu'un en lui tenant la main. Ah non, non, euh, <rire> peur des germes, peur de tout, euh, incroyablement de euh, réservé et euh, collectionneur d'insectes, effectivement. Donc tout ce beau monde part à New York City pour euh, organiser l'enterrement et ils sont hébergés chez... chez David Lee, qui est le banquier de la famille Worcester, euh, qui va nous servir d'asile le temps de la campagne en entière et euh, enfin de la campagne, de du cette partie-là de la ouais. campagne et en même temps. Qui est euh, celui qui nous propose euh, plus ou moins d'enquêter sur euh, Observer le Futur à côté de l'enterrement, enfin, une fois que l'enterrement est fini Observer le Futur, donc une association, association qu'il a, a rejoint, euh, qu'il avait rejoint, mais qui trouvait qu'il y avait quelque chose plus ou moins bizarre dans cette association. C'est peu. Euh, si chanter des rites pendant plusieurs heures, ou, euh, voilà, euh... ou des objets qui n'existent pas à l'heure actuelle. Voilà, euh, Observer le futur est une association qui prétendait vendre euh, des objets venant du futur, et euh, David Lee avait donc demandé à l'origine à Arthur George par une lettre, mais donc finalement euh, au, à, à, à son descendant et, et aux amis euh, donc, du père décédé, euh, D'enquêter parce que pour savoir s'ils pouvaient effectivement faire affaire avec eux sans inquiétude ou si euh, bah, il y a sorte. vraiment en sous roche c'est trop bizarre ou voire même maléfique et, euh, et qu'il fallait s'en éloigner. Donc, euh, donc voilà nos, nos investigateurs avec une, une nouvelle enquête à accomplir à euh, et vous vous rendez donc au rendez-vous. Euh, du matin, c'est ça? Oui, on... euh... un petit rendez-vous le matin. On s'est dit que ça ne pouvait pas être des mauvaises personnes car euh, rendez-vous de matin de bonne heure, mais euh, le café et les croissants sont offerts. Voilà, c'est forcément des gens bien s'ils vous offrent le café. Des mois, des euh, euh, réunion d'hommes d'affaires, donc c'était Et surtout, des ce qui nous avait intrigué, c'est qu'on fait Stanford sur l'affiche aussi. Exactement, un nom qui revient, euh, qui revient très fond du premier <rire> scénar. <rire> euh, Carl Stanford présente des différentes. Euh, personnel, enfin personnalité, euh, différentes personnes pour, euh, pour faire des conférences d'affaires, hein, de comptabilité ou d'investissements commerciaux, enfin des, des conférences somme toute euh, classiques, euh, classique. enfin classiques en tout cas, rien d'inquiétant là-dedans. Mais intéressantes pour un comptable. Euh, parfaitement, parfaitement intéressantes pour un comptable. Euh, et donc vous vous rendez dans une de ces réunions, alors, C premier, premier, donc, euh, première impression euh... Première impression de la réunion, donc euh, avant cela on s'était plus ou moins préparé, enfin certaines personnes s'étaient préparées euh, à accueillir euh, Stanford comme il se doit, et euh, d'autres ont voulu y aller un peu plus subtil, euh, du style euh, il ne connaît pas encore, je vais tenter une approche différente, euh, ceci était surtout pour euh, Winifred qui euh, nous a joué euh, la personne qui ne veut, veut pas se faire reconnaître et qui ne connaît pas euh, la famille Worcester voilà. et tout ça. Bien sûr, totalement loupé, euh, reconnu dès le premier instant euh, en tant que Worcester Winifred. Euh, euh, non, il ne savait pas faire la poignée de main, par contre. donc, bah euh, non, il n'avait euh, euh, jamais été membre de l'ordre, euh, lui. J'ai voulu lui apprendre, mais il ne mm voulait -hmm. pas. C'est <rire> mieux, mieux pour lui. Bon. Dommage pour ça... Mais... Euh, et d'autres personnes, donc comme je disais, étaient plus ou moins enclins à, à attendrir euh, Stanford d'une manière euh, plus ou moins brutale, on va dire. Euh, donc la séance se passe plus ou moins bien. A euh, la fin de la séance, on a Stanford qui nous demande euh, de lui suivre pour lui expliquer ce qui s'était passé... Euh, au, à Boston, à Boston euh, pour savoir comment ça se fait que ça a fini comme ça et tout ça. Mm -hmm. Donc euh, mon personnage, Henry donc, et Winston, euh, complètement euh, niés sur le moment, se disent bon allez, on va, on va descendre avec, on va chance, on va descendre avec lui, seul avec lui. Voilà, on euh. va se retrouver seul avec lui, ouais. on va pouvoir régler son problème. <rire> Pendant que tout le monde était, euh, non, on n'y allait pas, non, vous allez y, y passer, vous allez êtes con, ne le suivez pas, <rire> il est dangereux. Vous vous rappelez pas que c'est un trou de balle <rire> C'est ça, voilà. totalement. Et euh, euh, non, non, mais c'est bon, on y va, euh, on le suit. Donc, euh, nous l'avons suivi euh, derrière la scène à la fin de la séance. Vous l'avez suivi en bas d'un escalier. En bas d'un escalier où il nous attendait en bas. Coucou, venez, c'est par là, c'est par ici. Suivez-moi. Euh, en bas de l'escalier, un couloir qui continuait, à l'autre bout du couloir, toujours Stanford qui Venez, c'est par ici. Euh, bien sûr, on avait commencé à calculer l'entourloupe, on avait sorti nos armes et on était prêt à le planter au prochain croisement. Sauf qu'arrivé On s'y est pas attendu. Sauf <rire> pas attendu au au virage, mirage, euh, Stanford était présent avec trois de ses gardes, ouais. équipés d'armes automatiques. Des armes, des, des AK-47 pour être armes, précis Des armes, des armes complètement euh, disproportionnées en rapport à, à l'époque. Et euh, les chargeurs ont été vidés sur vous, je pense que. Euh, ouais, c'est ça, on s'est pris deux rafales ouais, de et Rafale, c'était bon. Ça a <rire> à, à, à finir tout le monde. Hein, bah, trois, trois mecs. C'était euh, pas deux Trois euh, pas Trois Trois mecs à l'arme automatique. Euh, qui, voilà, qui, qui vous attendait comme ça, hein, derrière le virage. Hein, euh... Contre un pécor avec un sar ou un autre avec un revolver, c est, c est Je pas sais physique. même pas s'il si a eu le temps de tirer une fois, il a dû tirer euh... un coup comme ça pour le principe. Non, et... il s'était fait coucher dès le départ. Ouais, non, non, de toute façon, ça a, très, très... Euh... ça a été très très rapide. Les jets de corps ont fait mal. Ah, non, non, mais voilà, bah, les armes automatiques, c'est dangereux. Hein. Les investigateurs ne sont pas immortels, loin de là. Ah euh, non. Bah, euh... Euh, à l'extérieur, Nikolai et donc James Owen, qui attendaient... Euh patiemment qu'ils reviennent. Euh, au bout heure. Au, au bout d'un moment, euh, au bout d'une heure passée, ils se disent que c'est terminé. On l'avait dit. Euh, ils sont morts. Euh, c'est obligé. Ils se sont fait tuer. Viens, on va voir. On va chercher. Alors là, le, le MJ <rire> en moi, je voilà, c'est <rire> face-palm mental. Je me suis oui. fait, j'ai fait, mais comment ils peuvent en arriver à cette conclusion-là On leur avait dit qu'ils allaient se faire tuer. Ils sont sûrement morts. Viens, on va voir. Bon. Euh, donc Nicolai. Et le docteur Owen s'engage sur le même chemin. Hein, de, il monte derrière la scène, hein, il bon galère quoi. avec le fauteuil roulant. Pendant que Winifred oui, était parti, il avait refusé. Lui, il, avait, <rire> il était rentré chez lui, il avait, il avait dit Non, mais je ne vais pas attendre ici à boire un café, j'ai du travail ou je ne sais quoi. Il non, c'est euh, pour que mon plan continue à fonctionner nickel, il ne faut pas qu'il voie que je suis avec vous. Oui, voilà, oui, en plus. <rire> C'était ça. ça. Il était toujours à fond dedans, persuadé qu'il était. Invisible <rire> euh, Et du coup, euh, le, le docteur James Owen en fauteuil, accompagné de Nicolas, il, se rendent euh, rend derrière la scène, se rendent en bas des escaliers, et au bout du couloir, et au, au bout de ce même couloir, euh, bien que Carl Stanford ne soit plus là, que les cadavres de leurs amis ne soient pas là, cest de à des taches de sang, <rire> de sang sur le mur, et, euh, et les trois mêmes gardes, avec, équipés des mêmes trois armes automatiques, simplement avec des chargeurs neufs, euh, les attendent et euh, commencent à vider leurs armes. Le docteur euh, n'en réchappe pas, il meurt dans les bras de son ami. Et Nicolas euh, entame une course pour sa vie. Euh, la plus belle course de sa la vie. La plus belle course de sa vie. <rire> euh, je, voilà, il y a eu une rafale encore dans cette direction. Il euh, était dans les escaliers, mais euh, il, il, a, il a été. Euh, bah avec il il, il s'en est sorti avec un mélange de, de, de réussite, de chance et de qualité au, bah avec, au jet d'athlétisme. Avec 30 de corps, je pense que ouais, on peut appeler ça de la chance. De taille ouais, euh, Non, non c'est jet de corps que tu faisais, ou je sais plus quoi, et et il avait 30. Athlétisme. Euh, athlétisme. Oui, bah, hein. d'athlétisme. Mais il n'y avait que 30, donc. Euh... Euh, oui non non, mais ça, c ça a été bien. une très belle course. Le personnage s'en est sorti avec bon quelques blessures quand même. Se retrouve hospitalisé. Euh, Fin de séance, trois personnages décédés. Et, euh, et donc voilà, et là, petite baisse de morale <rire> chez les joueurs, <rire> petite baisse de tension, et à la semaine prochaine <rire> euh, Et donc on poursuit où chaque, personne, chaque joueur a repris donc un, un autre personnage. On plus hein, ou moins ouais. essayer de on retrouver va... la, la, la route pour rejoindre Winifred ou, euh... ou Nicolai, ou tout simplement. On a eu James Fillmore pour, pour euh, remplacer Winston euh, Fillmore, hein, c'est son frère à qui, euh, à qui euh, Winston avait raconté déjà une partie de ses aventures. C'est tout à fait ça. Par lettre Le, le, euh, le docteur James euh, Owen avait un, un, un ami de, de longue date, le capitaine Woodrow à, Jefferson, non, il euh, à, à Bennington, Bennington, près de Boston, euh, apprend, euh, je ne sais plus comment. Vous où il il avait fini. des lettres toutes les semaines. Oui, et il en a plus. Voilà, sans tout simplement. lettres, ça l'inquiète. De est... Deux semaines, sans nouvelles de son ami, euh, eh bien, il se rend à Boston où il apprend qu'il était à New York et il se rend à New York, puisqu'il lui avait dit de se rendre chez Worcester. C'est les servants de Worcester qui lui a dit qu sont à New York. Voilà, donc, Woodrow, captain Woodrow captain Jefferson, Woodrow Jefferson. Euh, un ancien de la, de la Première Guerre mondiale. Euh, avec avec qui, euh, du coup, James Owen avait partagé euh, ses galons. C'est bien ça. Euh, et enfin, euh, pour toi, euh, c'est Henry Adams, Vincent, par euh, Edward Olson, Olson ça, qui, qui son... a été difficile le début. <rire> oui, oui, oui, bon, ah, non, ça n'a pas été usé, mais euh, qui est donc... Euh, qui est donc... Un euh, ancien militaire euh, aussi, d'ailleurs Un ancien militaire, enfin un, un sergent instructeur euh, en tant que, dans les équipes de tireurs d'élite. Mm -hmm. Et hein, le maître euh, d'armes, euh, enfin de la rapière, pour euh, Henry Adams, qui euh, s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelles de son élève. Et, voilà. et nous voilà avec une équipe presque fraîchement reconstruite euh, pour la poursuite du scénario. Donc ils rejoignent euh, par différents biais Nicolai et, euh, et, et, euh, et Winfred. Winfried ils se font raconter glo la globalité de l'histoire par David Lee également hein, d'ailleurs qui oui, est là lui et qui, qui commence à paniquer de plus en plus et euh... qui comprend que c'était peut-être pas tant que ça des gentils voilà en fait. donc c'était pas juste <rire> euh, des trucs cool euh, qui vendent du futur ils hein, ramènent aussi des armes et c'est une mauvaise idée euh, ensuite donc donc bon, vous reprenez euh, l'enquête euh, avec ces personnages là suite à ça nous ont plus ou moins repris l'enquête mm -hmm. ou euh, entre deux ben nous avons fait plus ou moins euh, craqué mentalement euh, winifred euh, oui, euh, oui, winifred a commencé à se trouver de plus en plus sensible que nous avons plus ou moins forcé la main parce qu'il n'acceptait pas que son père soit mort tout simplement oui c'était très difficile Et à pour lui. nicolas sur euh, son lit criblé de balles euh, lui a plus ou moins secoué les méninges du type euh, ton père ne reviendra pas il est mort je Pense pas qu'il reviendra de toute façon vu l'explosion il est mort voilà euh, je... euh, suite ouais. à ça euh, il est parti manger des insectes oui, oui non euh, à partir de là euh, la santé mentale de l'Ukraine n'a fait que s'aggraver au fur et à mesure des, des gens qui lui parlaient il s'est ah, oui. mis même à avoir des hallucinations et à voir son père euh, oui. alors que décédé et, euh, et donc votre enquête reprend sur Observer Et, le futur Notre enquête a repris après sur Observer le futur avec un nouveau groupe. Euh, par rapport à ça, donc, euh, ouais. nous avons plus ou moins essayé de choper des infos à droite à gauche sur comment ça fonctionnait, qui c'est qui s'en occupait, mmh. avec beaucoup de mal de récupérer des informations euh, parce que ben, les seules infos qu'on a eues c'est on a testé euh, plus ou moins les phrases qu'il disait, première fois, ça nous a mis Winifred euh, avec euh, un blackout de une heure ou une heure et demie, euh, comme ça, Oui, oui là, retrouvé il... en train de faire la manche sans, euh, sans ses vêtements, avec des guenilles euh, devant euh, une bibliothèque. Oui, complètement amnésique de ce qui avait eu lieu. Effectivement, voilà. donc ça c'est quand vous avez essayé de prononcer donc, ce que tu donc, appelles me... les phrases qu'il disait, c'est donc les, les, euh, les, litanies les litanies prononcées litanies lors des de réunions, réunions mensuelles de voilà. Futur qui ont lieu donc pas le, le matin mais le soir. Mais le soir. Euh, et dont David Lee vous avez parlé dans sa lettre à l'origine et ensuite en vrai, bien ça. Euh, voilà, vous un peu de contexte. Et donc prononcer ces phrases de façon insistante euh, semblait avoir des, des réactions très étranges. Il l'avait dit qu'une fois, la bibliothécaire, je crois. Euh, deux fois de suite. Deux fois de suite D'accord. Donc, euh, suite à ça, il avait fait apparaître deux personnes, euh, les personnes étaient complètement terrifiées, même lui, il ne comprenait pas ce qui si s'était passé et il a fini par faire euh, un blackout. La se santé mentale a encore pris cher à nouveau. Déjà, déjà qu'elle était ah, ah, euh, <rire> pas... Le personnage a fait une descente aux enfers, hein, de toute façon sur ce scénario là ah, euh, Winifred... Euh... Il avait dit qu'il durerait pas longtemps, il n'a pas duré... Il n'a pas fait long feu... Il n'a pas, euh, pas duré un scénar. Donc... Euh... Suite, euh, à ça. Euh, suite à ça, donc, euh, nous avons commencé plus ou moins à, à forcer la main sur le fait de... Si c'est cal Stanford qui tire les ficelles, eh ben on va lui tirer dessus tout simplement. Mm -hmm. C'est de se débarrasser de lui donc, une bonne fois. Euh, pour nous avons on avait préparé un plan un matin où il y avait la réunion... Euh, euh, reprenons donc, donc reprenons. Suite à ça... Euh, nous avons euh, plus ou moins euh, élaboré un plan pour euh, régler la personne qui avait créé tout ça, qui était Carl Stanford. On avait un plan simple et efficace. efficace sur le papier. Une balle dans la tête et c'est réglé. Un peu plus simple. Sur le papier, <rire> c'est simple, c'est net, c'est carré, ça règle le <rire> problème. Voilà. Euh, D'ailleurs, le plan vénable. a fonctionné. Le plan a fonctionné exactement comme on l'avait pensé. Nous, nous, nous avions attendu une matinée, euh, un mercredi euh, oui, un en jour, en un matin, un mardi matin, à l'entrée euh, du bâtiment, avec un sniper embusqué sur le toit qui était euh, justement bah, Edward Olson, avec, euh, je crois que c'était euh, le capitaine et... Euh, James Owen, il est mort. Non, euh, Mike. Oui. Donc. Euh, Captain euh, avec Mike. Captain euh, avec Mike, qui, Mike a, qui était en bas pour vérifier que la mort Ça de Carl Safra euh, aurait, euh, aurait bien lieu, pour être capable de réagir s'il y avait besoin de le finir. Voilà. Ou euh, tout simplement euh, l'occuper euh, éventuellement. Moi, voilà, pour qu'il se... ne bouge pas De tant que. De de ton personnage puisse aligner euh, son viseur et tirer. Euh, en l'occurrence, il n'y a un il y de de même pas eu besoin de faire version. Il discutait tranquillement à l'entrée de la porte. Feu. Il s'est pris la balle. Un la peu de cervelle en De la cervelle sur le mur, sur le sol, sur le visage des gens. Tout va bien. Nos personnages remballent rapidement euh, <rire> leurs, le, affaires, leurs affaires et partent, euh, euh, partent tranquillement. Euh, <rire> tranquillement. Partent satisfaits, en tout cas, euh, de la réussite de leur plan. Euh, Quelques instants plus tard, notre ami Nicolai, qui était toujours hospitalisé, reçoit la, la, la visite oh, oui. d'un Carl Stanford qui lui souhaite un prompt rétablissement. Euh, et donc, évidemment, au moment de l'échange des informations entre les deux de, de groupes de personnages...